Youtube Aujourd'hui on découvre Battlefield 2042 Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il sera mieux que Warzone Bah regarde Et On va essayer le premier hein. Attends mais non, c'est quoi on va essayer Hardzone les gars Hardzone c'est parti C'est un bear Non c'est pas un bear les gars c'est un multi On va voir on va, on va essayer J'ai essayé de monter dedans les gars mais euh... C'est parti les gars c'est parti, c'est parti. Du coup, on. Putain, par contre, qu'est-ce qu'on doit courir sur ce jeu J'ai une mini-map juste devant. J'ai pas réussi à ouvrir la grande map. Je sais pas combien de... j'ai FPS, les gars, mais je suis content d'être en l'eau. Hein. Les maps sont énormes sur BF. Quel enfer, frérot. Ok, je commence à me rapprocher de mes, pre... de mes potentiels premiers ennemis. a un tank, ok Wesh les gars, wesh canapèche Oh un véhicule les gars, on essaye Ok euh, C'est bon J'ai pris la boule de poil avec moi les gars Comment tu sais dans quel sens tu dois aller en fait Je vois, vois qu'il y a des points rouges par là bas Oh les gars, oh les gars Oh les gars Oh les gars Là, là, on part. Là, on part dans un terrain. Quand tu sautes du véhicule, tu, tu, tu... c'est comme la vraie vie en fait. Hein. Tu, tu te, tu te votes la gueule très, très sale. C'est ça, les gars. Deploy. Alors t'es les gars. Euh c'est parfait ça! Mais. C'est de la merde! Il faut combien de balles pour tuer avec ce snipe à la con? Par je qu'il y a moyen de te faire des moves avec, avec ce jeu, les gars. Ok les gars, c'est parti. Je suis un joueur FPS les mecs. Enfin, peu importe le, le jeu, je Juste là, j'ai pas trouvé ma sensi exacte en plus. Aïe. J'arrive pas à m'allonger. Ok, le petit headshot qui passe bien. Je prends la, je prends la ligne là. Ah, j'ai plus de vie. Ah, j'avais plus de vie, les gars. Il y a moyen de faire des moves plutôt rapides, tu vois. Mais par contre, c'est un... On, on est d'accord que si un... Si, si un mec, qui campe, il se régale. Genre, imaginez un mec fait comme moi, là. Papy moustache Papy moustache il a brûlé chata A cette distance il faut mettre. Il y a du bullet drop et du travel time. Le sniper est plus dur que son call off Le sniper est bien plus dur que sur Call of, les gars. Mais euh, c'est intéressant. Je sais pas si tu peux quickscope sur ce jeu. Que, par contre, le mec. Le... Oh Putain, par contre, euh, devoir mettre deux balles, quel enfer à chaque fois! Mec On va s'entraîner au snipe les gars. On va s'entraîner au sniper. Du coup, chat, juste, qu'est-ce que vous me conseillez comme autre amélioration sur le sniper Voilà, j'ai mis un petit, un petit silencieux. On a une poignée, on a un viseur. Oh qu'est-ce que c'est que cette horreur Prends une ARA. AR, AR c'est trop simple. Sur, euh, sur tous les jeux, c'est Sniper le... En fait c'est... Quand tu zooms, t'as une sorte de ralentissement de ouf. En soit la est pas mal, hein. Dans mes souvenirs, le headshot c'est one shot, hein. On est d'accord que vous posez pas le viseur sur, euh, sur la tête du, euh, du mec et pour tirer, s'il se déplace, faut prévoir bullet drop et travel time. Honnêtement, euh, plutôt cool, le ressenti du jeu. C'est pas le genre de jeu où tu vas y passer euh, pour moi des, des heures, etc, mais... Euh... Delta is under ah les gars, enfin Enfin Non mais, les gars Non mais... Ok. Mais on peut pas sauter avec ce jeu, les gars Y'a pas une touche pour sauter Ah, j'aurais dû l'exécuter. Bar espace, non Ah, ça, c'est un saut Oh non, les mecs, je suis mort en, en voulant sauter. Mais c'est terrible. C'est terrible. Le but du jeu je pense que c'est de la capture de drapeau Hashtag classico euh, que, Comme d'hab hein. bon, Ce qui est sûr les gars c'est que je suis monstrueux déjà C'est que je suis clairement déjà le meilleur joueur sur ce jeu Si tu veux toi Je vais te fumer gros Barre-toi d'ici gros je suis un sniper Je suis sûr qu'il y, qu y, y a déjà un barjo qui a fait ça. Le fauve est trop Mais non, le fauve est pas trop les gars. Pourquoi vous, vous dites ça? Oui! Allez, la balle est part, les gars. La balle est part. Elle est, elle est partie, elle est belle, elle est belle. Je monte là-dessus, je monte là-dessus. Oh, mes couilles! It was at this moment Jackson knew he fucked up. Oh là, c'est pas bon, les gars. Je l'ai vu hein, quand il a commencé à se retourner à partir en Y, j'ai compris que quelque chose est en train de mal se passer les gars. Je me suis dit là, nous, t'es dans la merde. Quoi Ok. Ah ok, une fois qu'on coupe le parachute, on a plus de parachute. Je suis en train d'apprendre les gars. C'est sympa, pour, pour, le, pour le première opinion les gars, c'est vraiment sympa. Est-ce Est que ça va concurrencer Warzone Absolument pas. <rire> oh non, j'avais un kill. J'ai gagné Non, j'ai perdu les gars. <rire> on, voit des, on voit des petits détails, regardez la, la pluie sur l'écran. On dirait qu'on a de la pluie sur, sur notre visière. Je, je trouve ça sympa Je trouve ça sympa, je pense que c'est très très chiant à la longue Mais pour une première découverte c'est très sympa je, je teste les grenades juste Du coup j'ai fait tout ce chemin à pied faut Il faut qu'il fait courir aussi hein. Merci Wesna pour les un an de soutien Vous les gars pour le moment, euh, note sur 10 Qu'est-ce que vous en pensez tu ne fais que courir. Ah ouais, c'est un truc de malade, hein. C'est pris un turn lui <rire> En gros je prends un turn comme ça le premier jour du jeu J'y joue plus à ce jeu C'est impressionnant le lord <rire> Merci frérot C'est des headshots que je mets là Mais les gars deux par cœur, Deux par cœur au sniper non, non mais vous vous, vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte de la... De la difficulté de l'arme. Et qu'il faut. j'ai.. Je mets deux hit hitmarkers à cette distance. Double bunny. C'est quoi Les gars, ai... je vais défoncer tout le monde. Je vais prendre une, je vais prendre une M4 et je vais, retourner... je vais retourner tous ces noobs. Canon long, max de dégâts. Grand viseur sa mère. Ça... C'est bon, je suis bien. Et en fait, il y a un... Ah un... oh ouais, ça c'est la merde. Ok. Ouais. Ouais, on peut pas cross, les gars, il y, y a un tank. En fait, j'aimerais vraiment faire une bonne action à la, à la M4. Par contre, les gars, où est-ce que ça tire, etc. Ah, mais en fait, la, la lumière que je vois en face, c'est un sniper qui me visait. Ok. On va voir les gars. Oh, le rebond négatif. Ah, il y en a un qui a hit. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le tram. Faut que je change ma 106 sur un truc, c'est quand je vise avec l'arme. Non. <rire> c'est quoi ce bordel C'est quoi ce. J'ai le PC, j'ai l'impression qu'il est en train de cramer, les gars. Je suis en train de me faire tirer dessus les gars L'ambiance sonore est propre De ouf Ok j'ai pris la hauteur comme un gros chien les gars Ohlala. Oh là là. Je suis content de ne pas être en bas Il me reste 13 balles C'est pas ouf ça Allez vas-y on arrête de camper les gars on y va Alors il y a du monde au dessus Il y a du monde en dessous Il y a du monde devant Okay, j'ai réussi à le triplet shot, j'ai plus qu'un flingue. Ah là c'était compliqué les gars. La situation était euh, complexe. Très complexe ça. Pourquoi est-ce qu a... est que aucun de mes mates bouge Ah parce qu'il y a un véhicule en plein milieu de la map. Eh, vous avez juste à passer comme ça les gars. Ah. Eh, dégage. Hop, on avance les gars, on accélère On fait en sorte que nos coéquipiers puissent euh, avoir le courage de nous suivre J'aime beaucoup cette petite SMG les gars Je trace Encore une fois ce hangar les gars, le hangar de la muerte comme on l'appelle oh Ok Là, c'est. Euh, je suis en rat de push comme un taré absolument partout. Je sais pas où ils sont les méchants. Vos bon, balles, ça dit quoi Oh, ça tire des roquettes là-bas. Ok, on se casse. Elle a fall folle, euh, SMG. Vraiment pas mal, les gars. J'ai voulu prendre la Tiro, mais. Euh... Alors là, je vais tenter un push en mode tout droit, c'est euh... On est sur du safe slash 0 Sv slash... <rire> safe 0 Ok Ok, j'ai quand même fait le café T'as du ping J'en sais rien Ouh, je suis accroché par terre les gars, j'ai beau me déplacer rapidement, j'étais Le fils de pute. Regardez-le, regardez-le les gars, regardez-le. Regardez la taille du rat, regardez la taille du rat. Quoi Quoi Quoi Allez, le karma Ma poule, merci Oh, il m'a réanimé Oh, le frère Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Quoi Non, encore What Non oh, mais, je te suce, frérot. marqueur les modos solide les gars solide non mais encore non mais no way c'est un viewer ou quoi non, mais mec non mais je t'aime là voilà, je suis mort quand même Mais pas encore Pas encore, mais non, mais monsieur Mais monseigneur, si je peux vous appeler T'es un vieux Mais t'es un crack Et Il me suit du coup, il est trop chaud Oh, le meilleur mate Oh non Il y avait deux mecs sur le côté Allez, ah, tu t'es fait tuer aussi Ace, tiré du bas, SPR C'est l'esprit BF Ah mec, un frère ce mec Un frère C'était excellent Infirmier pro Ah non mais euh, les revive qui m'a tapé les gars, c'était... Euh, il fallait oser hein. non, Cette petite PM du coup, elle est, elle est top Elle est top les gars, c'est euh, je, je perds quasiment, je perds quasiment aucun fight avec, donc euh, j'aime bien. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Et il s'espère, il est là. Ah mais le crack ultime les gars. J'arrive Ace, je sais pas comment on fait A mon tour mon frérot, à mon tour, à mon tour Piou, c'est pour moi, c'est pour moi ma poule Non oh, non Oui Il me I come back from hell for you Je te lâcherai pas mon frérot. T'inquiète même pas. Ah, oh, balle de sniper dans le huc. Ah Et on commence pas à choper les moves nous les gars La petite double kill les gars qui passe bien Sniper Legend C'est agréable le petit le petit son des headshots le ting moi j'apprécie beaucoup Mais... mais. Non mais. Non mais. Non mais. Non mais. No way! Jeu de merde développé par des fils de pute! J'ai mis 3 hit markers! C'est quoi l'histoire? Non mais c'est interdit, genre le, le sniper c'est déjà une arme tellement plus dure que, que les autres armes. Tu peux pas donner aux gens 3 hit markers, c'est un. En fait, il y a de la pollution visuelle avec ces trucs à 350 mètres, machin, tu, tu vois pas beaucoup les ennemis. Il faut, il faut qu'ils règlent la pollution visuelle. Hein. Certains diront que c'est pris un flick shot. Par contre, un, un bon sniper ce jeu, qu'est-ce qui doit te faire la, la, la misère On va ah, mettre deux hit marqueurs. En fait Ouais Notre première victoire de la journée les gars, oui On va faire le bilan calmement les gars. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Battlefield 2042 ben, Pour une alpha honnêtement il est top. Il est vraiment top pour une alpha. Les points positifs. Le jeu est magnifique. En vrai, même en localité, il est très très beau. Il y a pas mal de véhicules. Il y a pas mal d'armes. Le kill est, est facile pour tout le monde. Les amoureux de BF, je pense qu'ils vont kiffer. C'est un bon BF. En fait, c'est comme les amoureux de, de Call of Duty. Par exemple, Vanguard, pour moi, à mon sens, c'est un bon Call of... C'est un bon Call of... Perso, les petits... Enfin, les maps multijoueurs, etc. C'est vraiment pas mon délire, les gars. Point négatif. Euh, si t'as pas un PC qui vaut 14 000 euros, ça va être compliqué de faire tourner, euh, de faire tourner euh, Battlefield. Autre point négatif, les balles de snipe. Il faut, il faut tirer euh, je sais pas combien de balles de snipe. Tout à l'heure, j'ai mis 3 hit markers au sniper sans tuer le mec. Donc euh, on, était quand même sur, euh, on, est, on était quand même sur un sacré délire. La question, je pense que vous posez tous, c'est est-ce que pour moi, Battlefield va concurrencer Warzone Non. Non, pas du tout. Pas le moins du monde. Pas une seule seconde. C'est, euh, Ça va faire exactement comme tous les multis de, de Call of. Ça va marcher deux semaines, un mois. Et après... Euh,